Bonjour, bienvenue dans le vlog de l'au-delà, des histoires qui ne se racontent pas. Euh, Aujourd'hui, j'ai envie de vous raconter une anecdote qui s'est passée quand j'étais hors médication. Euh, mon frère, ça faisait pas longtemps qu'il était décédé, quelques années quand même. Et un soir, je ressens un manque énorme. Euh, il faut savoir que c'était mon frère jumeau. Et un soir, on rentre en rentrant de l'hôpital, je ressens un manque énorme, un manque physique énorme euh, de, de mon frère. Euh, et on rentre à la maison, ma mère nous accueille. <coughs> et là, elle a, elle a commencé à me poser des questions. Euh, mais tiens, est-ce que tu prends toujours bien tes médicaments Qu'est-ce qui se passe pourquoi vous avez été à l'hôpital, etc., etc. Et j'ai commencé à m'énerver, j'ai commencé à m'énerver parce que je ne comprenais pas à ce moment-là pourquoi j'étais obligée de prendre une médication, pourquoi il ne m'était pas possible de l'arrêter. Euh, C'était un, un moment donné où je testais un sevrage et j'étais en plein, en plein trauma en fait. J'étais en plein trauma, euh, le manque de mon frère que ça me créait me mettait dans une position traumatique Et euh, quand elle m'a interpellée sur le fait, euh, bah, tiens pourquoi tu ne prends plus ta médication Ou est-ce que tu prends bien ta médication J'ai commencé à m'énerver et mes bras balotaient dans tous les sens quand je m'énervais euh, vraiment comme le, les, petits bonhommes, euh, les, petits bonhommes, les, les petits bonhommes commerciaux qu'on met des fois euh, devant les commerces euh, qui se balancent euh, par l'air qui se dégage par en dessous et j'étais vraiment là en train de m'énerver, en train de bouger mes bras etc., etc et je prends conscience de ça et je me dis mais tiens c'est bizarre j'avais plus aucun contrôle de mes bras euh, il balottait vraiment dans tous les sens quand je m'énervais. Et quand je m'en suis rendu compte, euh, j'ai repris le pas sur ma conscience. Et j'ai arrêté de bouger. Et quand j'étais en train de baloter mes bras dans tous les sens, ma mère me regardait bizarrement, comme si elle avait peur. Euh, comme si euh, quelque chose... Euh, lui faisait peur alors que j'étais simplement en train de m'énerver enfin à mon avis c'est dû au fait que j'avais été violente avec elle étant adolescente et donc elle a peut-être eu peur euh, que, que je me jette sur elle ou que je réagisse par la violence physique ou des trucs comme ça mais bref elle m'a regardé bizarrement et j'ai pris conscience euh, que je n'avais plus aucun contrôle de mes bras et en prenant conscience que je n'avais aucun contrôle de mes bras je me suis rendu compte euh, que mon esprit était complètement en train de lâcher prise euh, sur, euh, sur le décès de mon frère. Euh, il faut savoir que quand il est décédé, mes, mes capacités médiumniques se sont ouvertes. Et, euh, et je, durant son voyage dans le delà jusqu'à ce moment-là, je suis restée accrochée à lui et euh, à ce moment là quand, quand on est rentré à la maison et que j'ai commencé à m'énerver à cause d'elle et qu'elle qu qu m'a parlé de médication, euh, c'est comme si spirituellement je comprenais qu'à qu partir de ce moment là je ne pouvais plus prendre le chemin de mon frère, mon frère étant dans l'au-delà, moi dans le vivant euh, il faut savoir que chez les jumeaux, il y a quand même une connexion psychique qui est très très forte et donc c'est pour ça que durant quelques années, j'ai gardé une attache psychique avec mon frère ce qui m'a fait vivre un tas de choses et d'autres euh, notamment euh, dans le fait que euh, je voyais mon frère plusieurs fois euh, je voyais mon frère dans mes rêves aussi euh, et et, et, et je, le, je, je le voyais vraiment partout quoi. Euh, Tel qu'il était habillé Il avait une aura dorée euh, et, euh, et il se présentait souvent à moi Et parfois même je l'entendais euh, Il me disait par exemple Je t'aime Il me demandait ce que je faisais euh, Il me demandait euh, S'il si, si pouvait m'aider Etc, etc Enfin, il y a vraiment un lien pendant ce temps-là qui s'est créé avec mon frère où c'est comme si on s'était mis en réflexion tous les deux, euh, lui dans l'au-delà et moi dans le vivant, en se disant, bah, tiens, moi dans l'au-delà, qu'est-ce que je peux t'apporter et toi dans le vivant, qu'est-ce que tu peux m'apporter euh, et, et en fait, c'est comme ça que j'ai petit à petit découvert ma médiumnité parce que plus mes sens s'ouvraient, euh, plus je prenais conscience que, que, que mon frère était parfois près de moi et me donnait des conseils sur l'une chose ou l'autre. Euh, par exemple, euh, je me souviens, quand j'étais hors médication, je partais un peu dans tous les sens, etc. etc., etc. Euh, j'étais attaquée par des mauvais esprits aussi. Euh, et, euh, et mon frère me protégeait de ces mauvais esprits. Euh, il leur demandait de partir et quand il, quand il leur demandait de partir, je me sentais de nouveau apaisée, de nouveau calme, de nouveau recentrée. Euh, et plusieurs fois, à chaque fois que mon frère venait me voir pendant toute une période, il me disait « Laura, tu es médium ». Euh, je ne l'ai pas cru au départ, je ne l'ai pas cru au départ. Je me suis dit, non, ce n'est pas possible, ce n'est pas possible que je sois médium, ce n'est pas possible que je puisse te voir alors que tu es décédé, ce n'est pas possible que tu fasses encore partie de ma vie alors que tu es décédé. Il y avait plein de choses dans lesquelles, où j'étais dans le refus, où j'acceptais très difficilement les choses et, et ça m'a créé des blocages quelque part. Euh, ça m'a créé énormément de blocages par rapport à la compréhension de mes dons extrasensoriels. Et puis, euh, à force de travailler sur moi, à force de, de, de faire des actions euh, qui vont dans le sens de mon bien-être, euh, je, je, je recommençais à voir ma famille, euh, ma famille de l'au-delà. Euh, ma famille de l'au-delà, donc ma grand-mère, mon grand-père, etc., etc., et euh, ils venaient me conseiller sur des choses à faire. <rire> Pardon. Ils venaient me conseiller sur des choses à faire pour mon bien-être. Euh, sur euh, des actions à mener pour mon bien-être, etc., etc. Et puis, tout doucement, j'ai commencé à dialoguer avec eux. Euh, j'ai commencé à dialoguer avec eux et... Euh j'ai appris un tas de choses et d'autres euh, sur comment l'au-delà fonctionnait euh, et qu'est-ce que en fait, les personnes disparues peuvent nous apporter en tant que vivants euh, et c'est la question qu'on s'est posée avec mon frère qu'est-ce que moi en tant que vivante je peux lui apporter et qu'est-ce que lui en tant que décédé peut m'apporter euh, je l'ai dit dans une autre vidéo euh, la mort c'est pas, pas toujours tout rose et violette il euh, y a des âmes qui sont vraiment perdues et qui deviennent euh, vraiment méchantes euh, quand elles sont face à quand elles reconnaissent un médium à travers euh, le voile de l'au-delà et euh, mon frère m'en a protégé mon frère m'en a protégé et je lui en suis totalement reconnaissante euh, mais voilà ce qui fait que euh, par rapport à mes dons extrasensoriels, euh, je ne sais pas comment les utiliser pour l'instant, euh, catégori enfin, catégor catégoriquement parlant. Euh, J'ai lancé sur Facebook que euh, je ne faisais pas de contact avec les défunts, euh, parce que je sais qu'il y a des défunts qui sont complètement perdus, qui sont complètement assommés par la réalité dans laquelle ils sont en ce moment. Et qui euh, vont essayer avec les médiums euh, Par harcèlement, par, euh, par méchanceté, par mépris, etc De forcer le médium à les aider euh, Et ça, ça me presse énormément Ça me fait peur Et, euh, et à partir de ce moment-là, je ne me contrôle plus en fait euh, Et donc c'est pour ça que pour l'instant Je ne fais pas de contact avec les défunts euh, la seule chose que je suis capable de faire pour l'instant c'est de rentrer en contact avec les anges euh, d'avoir une guidance avec les anges euh, et de bénéficier de cette guidance avec les anges euh, que j'ai mis en place euh, provisoirement ou euh, partiellement plutôt euh, sur Facebook euh, dans les guidances de Laura que je vous affiche ici et euh, Et, et, et, et, et voilà, pour l'instant, j'en suis là euh, et je me suis rendu compte que dans mes projets que je suis en train de faire en ce moment, euh, qu'il fallait que je protège ma santé mentale. Euh, et protéger ma santé mentale, c'est un peu euh, suivre mon chemin de vie, écouter mon cœur quand il me parle, euh, écouter ma conscience quand elle me parle et euh, mettre en action tout ce que je peux mettre en action pour mon bien-être. Euh, et, et, et, et je vous partage tout ça avec plaisir. Euh, C'est totalement gratuit. Euh, ça m'aide autant que ça peut vous aider. Et voilà, en fin de compte, la médiumnité par rapport à ce qu'on m'a diagnostiqué il y, a, il y a plus de dix ans d'ici, ils étaient complètement à côté de la plaque. Ils étaient complètement à côté de la plaque. Ils ont essayé de me faire croire que j'étais euh, que j'étais malade mentale. Je dis pas que j'étais exempte euh, de syndrome, mais euh, que le syndrome, je le porte encore de temps en temps. Je le ressens encore de temps en temps, et ça, ça se dirige plutôt vers un syndrome post-traumatique où par moment, euh, je vais commencer à trembler de peur, euh, une peur irrationnelle, euh, et ça peut me faire basculer dans un déséquilibre. Et donc, pour faire face à ce déséquilibre-là, je suis obligée de ménager mon quotidien, euh, d'en faire, pas le moins possible, mais de faire ce qu'il faut petit à petit, par étape, etc., pour ne pas subir ce syndrome-là. Euh, et, euh, et, et quelque part, mes capacités psychiques euh, M'aident justement à, à avoir une éclaircie euh, Sur ma santé globale, sur mon équilibre euh, sur, euh, sur ce que j'ai à faire ou pas Pour continuer dans mon développement personnel Et dans, et dans mon développement spirituel euh, Et je continue sur cette voie là euh, et, en, et en ce moment j'ai vraiment envie d'ajouter de l'humanité à ce que je fais euh, c'est à dire de faire participer un maximum de monde euh, dans des activités bien-être que je propose sur ma chaîne euh, bientôt je vais lancer une chaîne euh, sur 5 minutes de méditation par jour d'autocompassion euh, si vous êtes euh, si vous avez vu passer le poste et que vous êtes intéressé n'hésitez pas à, à vous abonner à ma chaîne si vous n'êtes pas abonné euh, et à commenter si vous voulez commenter euh, mais quoi qu'il en soit euh, je reste totalement consciente euh, de mon bien-être du bien-être des autres euh, de l'équilibre euh, de mon équilibre et de l'équilibre des autres euh, il faut savoir aussi euh, que j'ai mis en place des soins des soins énergétiques donc, ça fait euh, plus de cinq ans que je suis dans les soins énergétiques. Euh, je fais ça de manière gratuite. Et donc, euh, si vous voulez essayer le soin énergétique, vous pouvez toujours l'essayer. Euh, me contacter euh, via mon mail qui est affiché euh, dans ma chaîne, euh, sur la page euh, de présentation. Ou bien, alors je peux vous l'afficher ici, hein, c'est bon aussi. Euh, voilà, voilà, et alors euh, j'ai vraiment envie de me mettre à contribution, en fait. J'ai vraiment envie de me mettre à contribution et euh, être placée dans une case handicapée à plus de 66%. Euh, je ne pense pas que ça me corresponde. Euh, C'est ma mère qui a fait les démarches pour que je sois handicapée à 66%. Euh, C'est vrai que dans mon quotidien il y a des choses que j'ai du mal à faire et donc c'est mon mari qui fait un peu tout euh, et moi je poursuis mes activités qui me portent à cœur, qui me, tri qui me tirent vers le haut et en même temps j'ai envie de vous tirer vers le haut aussi euh, de, de, de faire comprendre que parfois euh, dans, la, dans ce qui est diagnostiqué maladie mentale n'est pas forcément une maladie mentale en tant que telle cette étiquette elle nous rabaisse elle nous enferme dans des stigmates euh, et ça empêche à la personne même d'ailleurs je parle d'expérience ça empêche à la personne même de développer tout son potentiel de développer toutes ses capacités et enfin de s'ouvrir au monde euh, parce qu'en fin de compte euh, l'humain est quand même interdépendant euh, et euh, s'il n'y a pas cette ouverture au monde s'il n'y a pas cette ouverture de cœur. Euh, il y a un risque de repli sur soi, euh, un risque de dépression, euh, un, un, un, un risque de, de se sentir vraiment inutile qui peut aller jusqu'à se dire euh, que je ne mérite pas d'exister en fait. Euh, et je parle en connaissance de cause parce que je suis passée par là et j'en suis sortie parce que j'ai un mindset qui quand même... Euh, carbure à 100% et donc comme je suis axée solution et eh bien euh, je vais trouver un tas de, un tas de choses et d'autres sur des solutions à adopter euh, dans mon mindset pour garder la tête haute et garder la tête froide donc voilà et ici je suis un peu en colère contre la psychiatrie parce que la psychiatrie enferme vraiment dans des cases euh, et, euh, et ne permet pas à ces à ses patients d'exploiter tout le potentiel qu'ils détiennent euh, Et quand je parle de potentiel, euh, c'est pas minime euh, J'ai déjà rencontré énormément de personnes euh, qui pour moi avaient en eux des capacités psychiques Mais qui sont étouffées par, euh, par le dialogue psychiatrique et, euh, y, ces personnes-là ces personnes, ces personnes étaient tellement ancrées dans le dialogue psychiatrique maladie mentale que finalement, euh, leur espoir de vivre s'est éteint. Et il n'y avait pas de développement personnel, il n'y avait pas de développement de capacité, il n'y avait, y avait rien de tout ça. Euh, maintenant, je ne crois pas que tous les malades mentaux sont des médiums ou... Ou des clairvoyants. <rire> Ou des clairvoyants, je crois quand même qu'il euh, y a des maladies mentales où l'ego prend le dessus et, euh, et où ça crée toutes sortes, toutes sortes d'hallucinations et d'autres. Euh, je n'y pas, pas ce fait-là. Euh, mais dans mes connaissances et dans ma vision des choses, euh, dans les personnes que j'ai connues en psychiatrie, euh, ce sont des personnes qui ont un potentiel enfoui, caché, voire même détruit par le dialogue psychiatrique. Et donc, euh, j'essaye je, je, un peu de relever le niveau euh, pour, pour, pour aider les personnes, euh, pour aider les personnes qui, qui, qui veulent sortir de la psychiatrie. Euh, à s'expenser et à découvrir tout leur plein potentiel. Parce qu'en fin de compte, ce sont des personnes qui ont énormément de cœur, qui ont énormément de valeur. Et euh, d'après moi et d'après mon vécu, euh, le parcours psychiatrique ne peut pas aider à ce niveau-là. Euh, la psychiatrie n'y connaît strictement rien encore aux maladies mentales, à part quelques bribes et quelques théories par-ci par-là, euh, d'après ce que j'ai vu sur le net. Et d'après ce que mon psychiatre m'a dit aussi, euh, donc, euh, donc voilà. Et ce que je trouve absurde, et ce que j'ai dit sur la page Facebook Santé Mentale, euh, ce que je trouve absurde, c'est que euh, la psychiatrie se permet euh, d'induire le patient à prendre un médicament chimique qui agit sur la chimie du cerveau, sans même savoir comment le cerveau fonctionne on commence seulement à peine à comprendre certains circuits euh, du potentiel euh, cervical qu'on a, euh, mais ça reste au niveau des neurosciences, et les neurosciences sont vraiment en train de se développer. Et le jour où la neuroscience s'accouplera avec la psychiatrie, euh, je pense qu'il y aura énormément de découvertes qui, sont, qui sauteront aux yeux du monde et qui permettront à ce moment-là à des personnes vivant dans la psychiatrie de se guérir grâce aux neurosciences. Euh, maintenant, les neurosciences, euh, il ne faut pas faire n'importe quoi avec non plus euh, parce que je vois une tendance en ce moment qui est euh, de jouer avec les neurosciences sur le marketing et là, je suis totalement contre. Euh, les neurosciences, c'est quand même une science et les, la science permet quand même de soigner l'individu, pas de faire vendre l'individu. Euh, mais euh, voilà, voilà. Ma réflexion d'aujourd'hui, c'est un peu tout ça. Et j'ai envie de dire, gardez espoir, gardez espoir en vos capacités, gardez espoir en la personne que vous êtes, parce que chaque personne est unique et chaque personne a son propre pouvoir. Et ce que j'aimerais vraiment du fond du cœur que vous fassiez euh, dans votre vie, c'est que vous repreniez le pouvoir de votre vie. Euh, je vais terminer sur ces paroles. Je vais vous laisser méditer là-dessus. Et on se revoit dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao